C'est la dernière de la série, nous l'avions découverte ensemble, la Massfit BIP U Pro. Pourquoi la dernière de la série Parce que c'est la dernière montre Massfit qui vient de sortir, qui est sortie récemment, que je teste. En effet, depuis fin 2020, on a été gâté du côté d'AMASFIT avec la GTS 2, la GTR 2, et tous les dérivés GTS2E, GTS2 Mini, GTR2E. E. Et là, la BIPU Pro, c'est la version pro de la BIPU, comme le nom l'indique. Merci Mehdi pour cette information. Bref, je l'ai testé pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. C'est ce que nous allons découvrir dans la vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble la crème de high-tech aujourd'hui. Vidéo test de la Bip Pro. Je vais vous dire tout ce que j'ai pu faire. On va voir si elle a été précise pendant le sport. On va voir si elle a été sympa à utiliser. Je vous rappelle, c'est une montre à prix assez léger, en dessous de 100 euros. Elle est disponible à 69 euros. 69 euros, c'est quand même un prix sympathique pour une montre. Je vous prépare aussi une comparaison entre la Bip U Pro et la GTS 2 Mini afin de savoir laquelle choisir entre les deux. Voici le sommaire. Commençons par parler du design de cette Bip U Pro. C'est un design, on va dire, plutôt standard, plutôt premier prix. Parce que oui, à première vue, on voit que l'écran n'est pas borderless. On voit que l'écran est un petit peu mangé par une bordure autour, donc c'est un design qui passe, mais c'est pas le design de la GTS de Mini. Le cadran de la Bipu Pro mesure 40,9 mm par 35,5 par 11,4 mm de largeur. C'est une montre assez plaisante sur le poignet, assez petite qui conviendra à tous les tours, toutes les circonférences de poignet. Je vous rappelle que mon guide des tailles monde connecté devrait arriver bientôt, je le dis ça à chaque fois. C'est une montre assez petite, assez compacte avec un poids aussi assez léger 31 grammes avec le bracelet cette fois ci on la retrouve en différentes gammes de couleurs en noir comme j'ai en rose et en turquoise je vous affiche bien entendu les différentes couleurs c'est assez sympa elle pourra plaire à plusieurs personnes et vraiment ça va être la montre à choisir pas pour le design forcément mais pour le prix et les fonctionnalités on va en parler bien entendu concernant l'écran on est sur un écran tft tactile transflectif de 1,43 pouces c'est un écran hd qui retranscrit bien les couleurs assez sympa à l'utilisation qui permettra une visibilité même au soleil mais on n'est pas sur du amoled ça c'est dommage c'est encore une différence avec la gts2 mini mais bon cet écran a une résolution de 320 par 302 pixels au niveau du verre on est sur un verre incurvé de 2.5 et un boîtier en plastique on n'aura pas de finition en aluminium ou en acier non plus c'est aussi ce qui permet de trancher un petit peu les prix on retrouve sur le côté un bouton, un seul et même bouton qui va nous permettre une navigation style GTS 2. Hein, C'est à dire, on la verra après, mais une navigation assez simple, assez lambda. Et à l'arrière, un cardio -fréquence mètre. Là, on est sur le même cardio fréquence mètre que GTS 2, etc, etc. Pour ce prix là, le bracelet en silicone, quick and release, bracelet de 20 mm qui permettra d'être échangé facilement. Voilà globalement pour le design. De cette petite montre. On va parler maintenant des caractéristiques techniques. Je pense que c'est intéressant de savoir. Concernant les caractéristiques techniques de cette bip U Pro, Là, on va voir des choses assez intéressantes pour le prix, parce que oui, à 69 euros, on a un GPS intégré. On va avoir ce petit GPS intégré qui va nous permettre du coup, de faire la différence avec une bip U normale. On va avoir un micro intégré aussi qui pourra nous permettre d'utiliser Alexa lorsqu'elle sera disponible en France dans la prochaine mise à jour. Et après, on retrouvera tous les capteurs que l'on trouve basiquement dans les mondes connectés accéléromètre, gyroscope, capteur géomagnétique, capteur de luminosité et aussi un capteur de SPO2 un oxymètre de pouls la batterie de cette montre est une batterie de 230 mAh qui théoriquement lui donne une autonomie de 9 jours qui est plutôt pas mal. On verra dans la rubrique autonomie du test si je les ai atteints. En plus de ça, elle est compatible iOS, Android, avec le Bluetooth 5.0. Il n'y a pas de version LTE, pas de version 4G ou 3G. Ça reste une montre qui devra être utilisée en connexion avec le téléphone. Micro, mais pas de haut-parleur. On ne pourra pas répondre aux appels. Il n'y a pas non plus de stockage interne dans la montre, donc on ne pourra pas stocker de la musique. Voilà à peu près pour les caractéristiques techniques. Maintenant, on va parler des fonctionnalités. Commençons avec les fonctionnalités dites SMART, c'est-à-dire intelligente en traduction française et c'est-à-dire pour moi toutes les fonctionnalités de la montre hors santé et hors sport. On va commencer déjà par la navigation, comment navigue-t-on sur cette petite montre Je vous l'avais annoncé, il y a un petit bouton sur le côté, hein, je vous l'ai dit avant, mais à part le bouton, il nous servira juste à appuyer dessus hein, comme un bouton, on en parlera juste après. On va pouvoir bien entendu naviguer avec des swipes sur la montre, swiper de bas en haut nous permettra d'atterrir sur les notifications. De droite à gauche, on verra les différents cadrans. Les cadrans d'activité, cadran de rythme cardiaque, cadran de SPO2, cadran de stress, la PAI, la météo, et hop, ici on aura la musique et Alexa. Mais Alexa euh, n'y est vraiment pas. C'est bizarre parce que par rapport aux autres Amazfit que j'ai testé, où il y avait souvent avant la première mise à jour que je fais Alexa, puis elle disparaissait. Là, Alexa est toujours présente sur ma montre et ils me disent il faut la configurer dans la page de, bah de, la, de la montre. Mais quand je vais sur la page de la montre, je ne vois pas la possibilité de configurer Alexa. Mais ce n'est pas grave. Ensuite, lorsque je vais appuyer sur le bouton, ça va me faire arriver au menu principal. Dans ce menu principal, je verrai bien entendu toutes les fonctionnalités qui sont dans la montre. Ça, c'est clair. Lorsque je ferai un appui long, je vais pouvoir accéder à mes activités physiques pour lancer rapidement mon activité physique. Voilà pour la navigation. Maintenant, parlons de la personnalisation. Pour la personnalisation, on va pouvoir personnaliser bien entendu le cadran. Pour cela, hop, je reste appuyé. Ça me propose différents cadrans. Je choisis et je peux même, lorsqu'il y a le petit, vous voyez, le petit stylo, aller modifier par exemple ici je veux la date non je veux le nombre de pas là ici je garde ma fréquence cardiaque la l'heure et c'est bon pour moi je peux même mettre la métaux en bas Ouf, allez la fréquence cardiaque c'est bien et voilà j'ai personnalisé mon cadran on va pouvoir aller encore plus loin plus loin plus loin dans la personnalisation comment bah en passant par l'application l'application zep dans l'application zep il sera possible d'aller dans ce qu'ils appellent le store le store nous permettra simplement d'avoir différents cadrans à télécharger on pourra en choisir, synchroniser pour hop les télécharger sur la montre. Si on veut aller encore, encore, encore et encore et encore plus loin, on va pouvoir même ajouter des photos en fond d'écran, des photos qu'on va prendre avec notre montre, par exemple la photo de ma chemise, pour avoir une montre qui est assortie à ma chemise. Une fois qu'on aura du coup choisi ce type de cadran, on pourra appuyer sur changer le cadran de la montre, prendre une photo, prendre la photo du fond là et voilà et ça part. C'est le même procédé sur toutes les Amazfit. Normalement, si vous avez suivi mes autres tests, vous le savez. Là, j'ai personnalisé mon petit cadran. C'est assez sympa. C'est à la portée de tous. Parlons maintenant des notifications. Je vous l'avais dit. En swipant, on arrive sur les notifications. Notifications de mail, SMS, etc. Si... J'en prends une assez longue, je vais pouvoir cliquer dessus et défiler, défiler, défiler jusqu'à arriver en bas. Les notifications ne seront pas tronquées. Je vais parler directement aussi des SMS, on va enchaîner des SMS parce que là je vous montre un SMS. On va recevoir nos SMS et ils ne seront pas du coup tronqués non plus comme une notification. Ça ne sera pas tronqué mais on ne pourra bien entendu pas y répondre même avec des réponses rapides. Qu'en est-il des appels Maintenant je vais recevoir un appel sur ma montre. Il sera possible de raccrocher ou d'enlever les vibrations de la montre, que ça sonne juste sur mon téléphone. Je peux raccrocher directement, mon correspondant tombe sur la messagerie, pas de réponse rapide aux appels non plus. Les musiques maintenant Je vous en ai parlé, les musiques, pas la possibilité de les stocker, mais on va pouvoir, lorsqu'on va lancer une musique sur notre téléphone, que ce soit sur Spotify ou peu importe, une musique interne à notre téléphone, mettre Play, échanger de musique et bien entendu augmenter ou baisser le son. On pourra donc utiliser la montre comme télécommande de musique. Pas plus, pas moins. Qu'en est-il des autres applications natives à la montre Je vous montre. On aura bien entendu les alarmes et en allant dans plus, on pourra retrouver la météo, Alexa qui du coup ne fonctionne pas encore, musique, compte à rebours, chronomètre, Pomodoro Tracker qui nous permet de rester concentré, avoir un petit moment de concentration, horloge mondiale, boussole, caméra à distance qui va nous permettre de faire un remote caméra et trouver mon téléphone. Je vous montre hein Alexa, regardez, hop, ils me disent autoriser Alexa sur la page de l'appareil dans l'application. Comme ça, je vous montre hein, que il n'y a pas de, de mauvaise foi de ma part. J'ai du coup cherché un petit peu partout. Afin de trouver comment activer Alexa, mais je n'ai pas trouvé. Voilà, c'est pour ça que je pense encore que ce n'est pas disponible. Je vous montre hein. là. On, a, on voit tout, paramètres des applications, on voit un peu tout, trouver monde, visiter, partage, limite contraignante, exécuter en arrière-plan. Regarde, il n'y a rien. Laboratoire, dans le laboratoire, il y a juste paramètres de la caméra. Bref, pour moi, ce n'est toujours pas disponible. Parlons maintenant des fonctionnalités de santé. Qu'en est-il maintenant du suivi de santé? dans cette petite montre, est-ce que c'est aussi bien que dans les autres Alors, on va pouvoir suivre notre santé directement sur la montre avec notre nombre de pas, là, 4463 pas, notre fréquence cardiaque, on aura la SPO2 si je lance une mesure, on va avoir le stress si je lance une mesure, la PAI, tout sera là sur ma montre. Ça va me donner mon suivi de santé quotidien. Si je veux aller plus loin, il faudra, bien entendu, aller dans l'application pour avoir tout l'historique. Je vais aller dans mon application ZEP. Vous ne serez pas perdu si vous avez vu mes autres tests. Je suis dans l'application ZEP. Je vais avoir en haut mon nombre de pas. Je vais pouvoir cliquer dessus pour avoir le détail de mon nombre de pas aujourd'hui. Comment c'était par rapport à la semaine dernière Comment c'était par rapport au mois dernier au niveau des moyennes Et je vais pouvoir, bien entendu, hop Si je swipe de droite à gauche, avoir mon historique des jours précédents. 4000, 1200, 9800, etc., etc. Ça va être le même principe pour les calories, calories d'aujourd'hui. Si je swipe, j'aurai les calories des jours d'avant, etc. Dans les indicateurs de la santé quotidienne, on va voir le PAI. Je vous en parle souvent quand on parle de la MassFit, c'est leur unité pour savoir comment on se situe sur une échelle de 0 à 100 au niveau de la forme globale plus on est proche de 100 mieux on est. Pour cela, il faut faire, par exemple, de la marche pendant 120 minutes pour gagner 2 points. Il faut faire, euh, voilà, de, des activités avec le, la fréquence cardiaque assez haute. Il faut se donner. 51, c'est moyen, mais c'est correct. Ensuite, je vous ai montré, sur la montre, on peut avoir notre fréquence cardiaque de la journée. Et là, on va pouvoir aussi l'avoir, fréquence cardiaque continue, avec nos zones de fréquence cardiaque. Et surtout, on va pouvoir revenir... Sur l'historique pour avoir toutes nos fréquences cardiaques des jours d'avant regardez en continu avec la moyenne toujours fréquence cardiaque max toutes les données de notre fréquence cardiaque on pourra même voir notre fréquence cardiaque au repos en parlant de la fréquence cardiaque vous allez pouvoir retourner hop dans les paramètres de la montre et aller dans suivi de santé sur le, dans le suivi de santé on va pouvoir paramétrer des notifications suivi journalier de la fréquence cardiaque toutes les 10 minutes si on veut le mettre en continu toutes les minutes en minutes si on veut la passer en manuel etc et on va pouvoir mettre des alertes de fréquence cardiaque si par exemple je suis au repos à plus de 150 etc etc etc c'est même là qu'on va pouvoir paramétrer aussi le suivi de sommeil assisté la surveillance de la qualité de sommeil avec la respiration qui est en bêta mais qui existe le suivi du stress tout au long de la journée et pas que lorsqu'on lance la mesure manuellement etc etc en parlant du sommeil on va pouvoir du coup aller voir notre suivi de sommeil on aura notre suivi de sommeil sur l'application qui nous permettra d'avoir nos différentes phases, nos différentes profondeurs de sommeil avec notre score de sommeil, la qualité de la respiration, euh, toutes les données à peu près possibles et imaginables sur le sommeil et même des comparaisons par rapport aux autres utilisateurs similaires avec le même âge. Savoir s'ils si sont dans un sommeil plus profond. Bref, on peut se situer par rapport à un échantillon de personnes. Suivi de sommeil, c'est fait. Pour après, pour mesdames, on peut activer le suivi de menstruation. Pour cela, on clique dessus, on ajoute des dates, voilà, le cycle, toutes les informations liées au cycle menstruel. On va pouvoir activer, terminer, dire que voilà, c'était là, mon dernier cycle menstruel. Et on retrouvera, bien entendu, ceci sur l'application dans le suivi du cycle menstruel, qui nous permettra d'avoir des informations comme la prochaine période de fécondité, la date de la prochaine ovulation, les prochaines périodes de règles, etc. etc. Pour finir avec le point de vue santé, on va bien entendu avoir le suivi de stress comme d'habitude. On lance une mesure de stress sur la montre qui nous permettra d'avoir de caractériser en fonction de notre rythme cardiaque si on est stressé ou non et on aura le suivi sur l'application. Rien de plus, rien de moins. Voilà pour ce qui est du condensé des fonctionnalités de santé. On va passer maintenant aux fonctionnalités de sport. Les fonctionnalités sportives. Ce qui va nous intéresser je vais vous montrer déjà comment lancer une activité sportive on appuie hop on attend la recherche du gps je choisis par exemple course en plein air j'attends en haut la recherche du gps je peux paramétrer des objectifs mise en pause automatique etc je lance j'ai mes informations je défile là on est sur du Hamas fit bête et méchant comme on trouve sur les autres modèles je vous invite si vous hésitez avec cette montre ou avec d'autres montres mass fit aller regarder mes autres tests j'ai des tests où je vais vraiment à fond dans les détails et on est sur les mêmes choses une fois l'activité fait Lancée, on va la retrouver bien entendu dans l'application ZEP. Je vais aller dans mon record d'exercice, je vais trouver du coup ma course à pied que j'ai faite. Et je vais avoir mes informations avec mon tracé, mes informations avec la distance, le temps, le rythme, les calories brûlées, fréquence cardiaque. On aura aussi un graphique de rythme, les tours, un graphique de fréquence cardiaque, une zone de fréquence cardiaque, une cadence, une foulée, un graphique pour ça et ça et ça. On va être assez complet. On reste sur l'application Z, on reste sur quelque chose qu'on connaît. C'est bien. C'est validé. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de savoir si cette montre est précise. Alors, avant de parler de la fréquence cardiaque, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, au niveau du GPS, aucun souci vous voyez sur mon activité physique que je vous montre, j'étais à 4,28 km avec la montre, contre 4,26 km avec mon téléphone, avec 7 secondes d'écart entre les deux. Donc c'est validé. Au niveau de la pression de la spo 2 je vous refais pas la démonstration ici, c'est aussi validé. Pareil pour le suivi podométrique, je n'ai pas eu de grosses erreurs. Je l'ai bien entendu comparé avec mon podomètre comme d'habitude dans mes tests et rien n'a signalé. Après vous le savez, souvent, chez ma suite, quand il y a des problèmes de GPS qui sont remontés, quand il y a des problèmes podométriques, qui sont remontées. Il y a des mises à jour qui arrivent souvent pour corriger ces soucis. Maintenant parlons du cardio fréquence mètre parce que souvent les mises à jour ne permettent pas non plus d'améliorer un hardware donc un cardio fréquence mètre. Lorsqu'on va comparer du coup le suivi cardiaque lors d'une activité physique prise par la montre, la BIP-U Pro et le suivi cardiaque pris par ma ceinture cardio polar, on va avoir différentes informations regardons du coup la fréquence cardiaque moyenne prise par la montre est de 148 celle prise par ma ceinture est de 154 déjà là ça fait 6 battements de cœur par minute d'écart sur une moyenne on sent qu'il y a quand même un petit souci. Fréquence cardiaque max, 176 par ma ceinture, 174 par la montre. Ok, au moins là-dessus, elle a réussi à savoir où était la fréquence cardiaque max. Après, on va regarder un petit peu plus les graphiques. On voit que lorsque mon activité physique était plutôt linéaire, avec des chutes, mais rien d'extraordinaire, la montre a très très bien suivi. C'était presque parfait. Et quand j'ai commencé avec mon cardio-fréquence-mètre ceinture à accélérer, décélérer, accélérer, décélérer, là, on voit que la montre était complètement paumée. Et c'est ça qui a coupé un petit peu court à la moyenne. Que peut-on donc en conclure de ça On peut conclure que cette montre, pour suivre une activité physique avec un suivi cardiaque plutôt linéaire, course à pied, vélo, etc., etc., bah ça le fait. Mais lorsqu'on va vouloir aller sur un entraînement à intervalle, c'est plus compliqué. Est ce qu'on est surpris à ce prix là On n'est pas surpris. C'est le cas sur bah, presque toutes les montres à suite. C'est que voilà des montres en dessous de 250 euros, même en dessous de 200 euros, C'est difficile d'avoir un cardio mètre aussi précis qu'une Garmin Phoenix 6 Pro à 800 euros. Mais c'est logique. Parlons maintenant de l'autonomie. L'autonomie de cette montre annoncée à 9 jours. Théoriquement, est ce que j'ai atteint ces 9 jours Ça, non. Personnellement, je suis arrivé à 6 jours. Presque une petite semaine avec mon utilisation, c'est plutôt pas mal et c'est plutôt concordant avec ce que je fais sur les autres modèles à ma suite. Est-ce que à ce prix-là, 6 jours d'autonomie avec ses fonctionnalités, c'est bien, je pense que c'est plutôt pas mal et ça conviendra à beaucoup. Maintenant, quels sont les points positifs et les points négatifs Premier point positif de cette montre sur un rapport qualité-prix. Rien à dire, 69 euros pour une montre intégrant un GPS, on est quand même pas mal, pas mal, pas mal. Deuxième point positif, son suivi de santé. Son suivi de santé global, quotidien, bah il, est, il est bon, hein, le suivi de sommeil, suivi de fréquence cardiaque, suivi du cycle menstruel, suivi du stress, bref, on va avoir toute la panoplie de fonctionnalités à ma suite. Troisième point positif, les potentielles nouvelles fonctionnalités qui pourraient arriver grâce au micro, Alexa et j'en passe. C'est dommage qu'il soit toujours pas là. Qu'en est-il des points négatifs Premier point négatif, on ne va pas se mentir, c'est quand même le souci de précision. À ce prix-là, c'est logique, hein, je ne vais pas vous mentir, c'est logique, je m'y attendais. Mais on aura quand même une bonne précision, que ce soit GPS, ponométrique et même cardio mètre pour le prix. Mais ça reste quand même un petit point négatif de ne pas pouvoir faire des entraînements à intervalle avec cette montre. Deuxième point négatif, c'est l'OS. Même si on attend encore et encore Alexa, on ne va pas pouvoir télécharger d'autres applications avec ce système d'exploitation. C'est ce qui permet aussi d'avoir, bien entendu, une autonomie assez conséquente. Mais voilà, le fait d'avoir un micro et de ne pas pouvoir répondre aux SMS, aux appels, et euh, voilà de ne pas pouvoir télécharger des applications comme Spotify, des applications tiers, c'est quand même dommage. Après, ça se comprend aussi au niveau du prix. Maintenant, faut-il l'acheter Faut-il acheter cette montre 69 euros. Je vous rappelle que la GTS 2 mini est disponible à 89 euros. 20 euros de plus. Faut-il acheter cette montre Pour moi... Si vous n'avez pas les 20 euros de plus pour aller sur la GTS 2 mini, vous pouvez acheter cette montre. à 69 euros, je vous avais sorti mon classement des montres à en dessous de 100 euros. Je vous rappelle, si j'oublie pas, je le mets là, si j'oublie pas, je le mets en description. Sinon, redemandez-le moi ou allez le chercher sur ma chaîne. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix et pour une première montre connectée, vous pouvez aller dessus. Après, je vous conseille quand même de garder les 20 euros de plus pour essayer d'aller sur la GTS 2 mini qui aura un plus beau design avec un écran OLED. Elle aura des choses en moins, on en parlera pendant le comparatif, mais je trouve que, stylistiquement parlant, la GTS 2 mini est la meilleure en dessous de euros. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo test vous aura plu, si oui, lâchez un pouce bleu. En attendant, on se donne rendez-vous tous les mercredis soirs à 18h pour les lives sur ma chaîne Twitch. On se donne rendez-vous sur le Discord si vous avez des questions. On se donne rendez-vous sur Instagram, on se donne rendez-vous sur Twitter. Et bien entendu, on se donne rendez-vous sur YouTube. Il y a à peu près 3-4 vidéos par semaine qui sortent. On s'abonne, on active la petite cloche de notification. On vit à fond, on vit high-tech. Merci, à bientôt sur ma chaîne.